Bonjour mes chers élèves de C1, bienvenue, je vous présente votre cahier d'activité. Votre cahier d'activité le plus aussi. Je suis sûr et certain que vous aimez bien sûr ces activités avec nous, l'arbre au mot. Voilà, on va voir la correction des exercices d'orthographe. Leçon 1 et ses différentes graphies. Mais écoutez s'il vous plaît un conseil. Si vous voulez bien sûr. Alors, pour réussir à l'orthographe, il suffit tout simplement de travailler. C'est-à-dire de vous entraîner à la dictée. Surtout les leçons de C1, c'est vraiment difficile. Surtout l'orthographe. D'accord Alors pour maîtriser ce qu'on appelle l'écriture du mot, il suffit de vous entraîner à la dicter. Et surtout, euh, l'orthographe. D'accord Allons-y, on va faire la correction de quelques activités. Alors, orthographe, leçon 1, orthographe, leçon 1, vous pouvez consulter votre manuel, votre livre, pas 61, alors leçon 1, avant de faire ces activités, et de, et de les corriger, il vaut mieux de lire et de comprendre, je retiens, leçon 1, peut être transcrit avec ces différentes graphies. Alors, les lettres IN, c'est-à-dire hein, le matin. Les lettres IM, comme important. Les lettres AIN, comme le pain. Les lettres AIM, comme la fin. Les lettres EIN, comme la peinture. Et les lettres E -N. normalement N se prononce comme on, mais examen et le chien ça prononce comme un. Oui, ils sont multiples. Classe les mots dans le tableau. Attention, il y a des intrus. Comme immobile. Comme éléphant. D'accord Alors, éléphant. Immobile. Alors, c'est deux. Il deux Alors, éléphant non. Immobile non. Alors, fin. Je dois mettre ici. Impossible, ici. Sapin, ici. d'un ici. Euh, imperméable, ici. Ici, timbre, ici, bain, ici. Alors, il y a ici trois mots, trois mots, trois mots et trois mots. Fin, sapin. Alors, il y a deux uniquement fin et sapin. Ici, on a impossible. Imperméable, Timbre. Trois mots. Ici, on a. En... Ben. Ben. Uniquement deux mains. Deux mots. Ici, un seul mot, c'est d'un. Alors, complète les mots avec un ou un. Alors, il vaut mieux de consulter le dictionnaire si je trouve un peu de difficulté. Tout va bien. Bien. Ça s'écrit avec o n. Mon verre est plein, plein. Ça s'écrit avec o -I n, trois lettres. Combien C'est avec deux lettres. Tu viens Avec deux lettres. N'oublie pas d'éteindre avec trois lettres o i -N, la lampe. Alors bien. Ça s'écrit avec o n. Bien. Combien Tu viens et les autres avec e -I n Comme l'exemple de plein, vient. Non, non, non, non, éteindre. Plein, éteindre. Les autres avec 1. Combien. Combien. Et bien. Complète chaque liste avec un mot de ton choix. <rire> Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez tout simplement trouver... Les mots, soit, dans le livre, soit n'importe. Tu dois compléter cette liste avec un, comme fait là, un matin. Impossible de grimper avec IM. Refrain, vélin. Un, comme d'un, et Frein, éteindre. Musicien, et bientôt. D'accord? Complète avec un, ou oh, un, ou oh, un, ou oh. Alors là, toujours quatrième activité. <rire> c'est vraiment difficile pour les élèves. Mais je suis ici pour vous faciliter. On l'appelle orthographe facile. Comme les autres matières. J'ai faim. Alors d'après vous, comment c'est la faim oui, avec A, I, N. J'ai bien entendu la bonne réponse. Maintenant, j'achète du pain. Maintenant. On a déjà vu ça. Partie, partie conjugaison. Le passé, le présent, le futur. Maintenant, on représente ici le présent. Maintenant, avec A, I, N. Très bien. Du pain. Toujours avec A, I, N. C'est incroyable. Incroyable. Avec I, N ou I, M. Normalement, M, ça s'écrit avec P ou P ou M. Il n'y a pas p -O, p o m il y a C. -E. On dit incroyable avec i <coughs> Elle est impatiente de connaître la fin de cette histoire. La fin, ce n'est pas j'ai faim. La fin, c'est le contraire de, du but. Alors, ça se avec I-N. Ce n'est pas avec a i M, Parce que oh sait <rires> déjà la fin. Lorsqu'on... Lorsqu'on... On n'a pas pris le déjeuner, ou le petit déjeuner, ou le dîner, c'est-à-dire on n'a pas bien, bien mangé. On a faim, d'accord La faim avec A, I, M, mais ici avec I, N, c'est le contraire du début. Elle est impatiente, ça s'écrit avec M, pourquoi Parce qu'il y a la lettre P, tu vois <rire> C'est facile de trouver... Je suis ici pour vous faciliter la tâche. Elle est impatiente avec I.M. Pourquoi Parce qu'il y a la lettre P. Lorsque je vois P ou B ou M. Je dois mettre M à la place de N. C'est une règle d'orthographe. Elle est impatiente de connaître la fin de ses soirs. Oh, c'est triste de vous quitter. Mais normalement, c'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez recommencer plusieurs fois jusqu'à la compréhension totale, la maîtrise totale de la leçon. Voilà, c'est tout pour le moment. Au revoir, mes chers élèves.